Euh, Ceci comprend euh, d'abord un test euh, de personnalité euh, avec euh, 140 questions, c'est-à-dire euh, qu'il faut à peu près une dizaine de minutes, un quart d'heure pour le passer. C'est un test monté sur le modèle des Big Five. Le modèle des Big Five, c'est un modèle euh, très robuste, c'est un modèle qui a été beaucoup étudié et sur lequel il y a beaucoup de littérature. Euh, c'est un modèle qu'on trouve souvent en entreprise pour les, dans les cabinets de recrutement, pour les, les DRH ou euh, les responsables de recrutement.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 voire pourquoi, pas si euh, le demandeur ou si la personne qui a passé le test le souhaite, elle peut remettre ses résultats hein, pour euh, attester de, de, de ses qualités. Et Jobex, vous le trouvez euh, sur euh, Ento Store, bien sûr. Euh, vous le trouvez aussi sur euh, Jobex j o b e -2 -Z -2 g -S .com. Euh,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 des applications et des sites qui peuvent vous permettre de passer des tests comme Place des talents, euh, comme JobEx et Manketai dont nous venons de parler. Je vous propose de regarder d'un peu plus près euh, le site de JobEx où euh, vous allez pouvoir tester euh, votre personnalité à travers euh, 143 questions donc ça prend un petit temps où il faut être tranquille pour le faire euh, et vous aurez un résultat qui sera euh, sous forme de euh, fichier avec plein d'éléments euh, à votre disposition et surtout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 parce que le recruteur n'a pas décelé chez un candidat les compétences techniques nécessaires pour le métier. Et nous, on souhaitait proposer une solution entièrement gratuite pour un demandeur d'emploi pour prouver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 alors c'est effectivement la question essentielle, c'est-à-dire de connaître est-ce que des entreprises qui recrutent mon métier existent sur mon territoire, de manière à mieux forcément organiser sa recherche d'emploi, euh, notamment en connaissant euh, leurs pratiques de recrutement euh, pour adapter euh, mes types de candidatures, mais aussi connaître euh, les profils recherchés, euh, les offres d'emploi, les types de contrats proposés euh, pour que ce soit plus en adéquation avec mon propre projet, quitte à m'adapter euh, aux besoins locaux. Alors comment est-ce qu'on s'y prend concrètement Alors on peut utiliser par exemple l'espace sur le site Pôle emploi qui s'appelle Information marché du travail, qui va recenser notamment les offres locales selon la zone géographique sur laquelle on souhaite chercher, aussi les types de contrats qui sont proposés, mais également les habitudes de recrutement des employeurs, notamment par quel biais elles passent pour repérer des candidatures. Alors, nous avons beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et notamment des questions sur les outils existants pour mieux connaître son marché du travail local. Euh, Nelly, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair, s'il vous plaît oui, pas de problème. Eh bien, écoutez, information au marché du travail qui se trouve directement depuis la page de pôle emploi.fr, mais aussi de l'Emploi Store, vous permet d'avoir une clé d'entrée à trois possibilités, soit s'informer sur un métier, soit découvrir un secteur d'activité, ou alors explorer une région dans le cadre d'un potentiel déménagement. Je vous propose d'aller explorer une région. Allons prendre, par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, où nous nous trouvons aujourd'hui, afin de connaître la météo de l'emploi de la région. Ici, vous allez donc avoir les secteurs d'activité euh, qui sont les plus porteurs sur la région PACA. Euh, donc, vous pouvez le voir ici. Le commerce et la vente, c'est un secteur qui recrute actuellement. Les études sont faites sur les nombres d'offres qui ont été diffusées dans les 12 derniers mois. Vous pouvez aller affiner votre recherche par département. Ici, mis en avant le département du Var, avec comme métier, les cinq métiers qui recrutent le plus, euh, qui ont le plus déposé d'offres sur les 12 derniers mois. Après, vous pouvez aussi aller euh, chercher des informations sur un métier précisément. Par exemple, le métier de boulanger, on tape tout simplement le métier qui nous intéresse et le lieu. Et l'information marché du travail va vous donner, dans un premier temps, des informations générales sur le descriptif du métier, les qualifications requises, et vous pourrez avoir accès ici sur toutes les, les statistiques pardon, euh, qui sont en lien avec ce métier. Par exemple, les types de contrats proposés, les salaires en fonction des âges, la saisonnalité du recrutement, etc. etc. Alors, information sur le marché du travail, ça donne beaucoup d'informations, on l'a vu, mais ça ne donne pas toutes les informations. Comment compléter l'information, notamment sur les pratiques de recrutement des entreprises alors moi je propose aux personnes que j'accompagne d'utiliser les enquêtes de terrain, c'est-à-dire se rendre directement dans des entreprises. Ça permet à la fois de se rendre compte de la réalité du métier, des conditions d'exercice, l'ambiance de travail, euh, pour connaître euh, par exemple l'ambiance, est-ce que ça correspond aussi à ma personnalité, mais d'avoir d'autres représentations, des profils qui sont recherchés par les employeurs. Il existe une autre méthode complémentaire qui est l'immersion professionnelle, donc qui permet de se rendre dans une entreprise pendant à peu près quelques, une semaine à 15 jours, vraiment en situation réelle de travail, d'être imprégné dans l'entreprise avec l'équipe de salariés pour se rendre compte de la réalité des conditions, mais aussi de voir la représentation des profils recherchés et des compétences qui sont demandées par les entreprises. Justement, je vous propose de regarder le témoignage de Katia Assia qui a réalisé une immersion professionnelle dans une entreprise. Alors l'immersion professionnelle, ce qu'elle a changé dans ma recherche d'emploi, déjà, ben, ça m'a permis de montrer euh, déjà ma motivation face à l'employeur, euh, sachant que j'avais pas du tout d'expérience dans le secteur euh, d'activité. Euh, ça m'a permis aussi de faire mes preuves. Et puis étant donné qu'en fait j'étais déjà euh, inscrite à, en tant que demandeur d'emploi, euh, je ne connaissais pas du tout ce type de service, enfin, l'immersion professionnelle, et c'est eux qui m'ont dirigée directement vers là. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience et du coup, voilà, montrer directement à l'employeur de quoi on est capable et surtout dans les conditions et situations réelles du travail. Alors c'était pas mon but à l'origine d'être recrutée en CDI, tout simplement parce que moi de mon côté je voulais surtout confirmer mon projet professionnel euh, et le fait que le métier que je voulais faire, c'était vraiment assistante administrative. Donc, euh, voilà, c'est vraiment, je m'attendais, enfin, j'espérais du moins avoir un CDD à la fin, après l'immersion, mais je m'attendais pas du tout à un CDI. Et c'est surtout le fait de, d'avoir fait l'immersion pro et d'avoir vu les tâches que l'assistante administrative, elle fait, que, euh, que je pense que l'employeur, ça lui a plu. Et c'est pour ça qu'il m'a fait directement le CDI. Christelle de Foucault, ça arrive souvent de trouver un emploi suite à une immersion professionnelle Eh bien oui, figurez-vous assez souvent, parce que finalement le chercheur d'emploi va, grâce à son immersion professionnelle, comme vous le disiez, euh, tester une entreprise, vérifier un secteur d'activité, voir si un métier lui correspond. Il va se tester lui-même et finalement l'entreprise, ça va lui permettre aussi pendant cette semaine ou ces 15 jours de tester le chercheur d'emploi. Et il y a de nombreuses entreprises qui, à la fin de cette période d'immersion, proposent un contrat de travail aux chercheurs d'emploi. Alors, on l'a vu, la CATIA a trouvé une issue favorable, mais parfois, lors de l'immersion professionnelle, on s'aperçoit qu'il n'y a pas autant de débouchés que ce qu'on aurait pu imaginer. Que faire dans ces circonstances alors dans ce cas-là, on peut travailler ce qu'on appelle le transfert de compétences, c'est-à-dire prendre euh, des compétences qu'on a, hein, tout de même, mais qui peuvent être mises dans un autre métier. Par exemple, dans l'hôtellerie, il y a des notions d'accueil, euh, de conseil clientèle, on peut les réexploiter dans le métier, par exemple, de la vente. Pour ça, on peut utiliser euh, sur l'espace euh, Information Marché du Travail ce qu'on appelle les fiches métiers. Il y a un onglet qui s'appelle Mobilité Professionnelle et qui permet à partir des compétences que, que nous avons de les mettre sur notre métier sans repartir sur un parcours d'orientation euh, avec formation etc simplement remodifiant son CV en restant toujours la personnalité que nous sommes. D'accord, donc une fois qu'on est au clair avec son projet professionnel et qu'on a identifié ses atouts, il faut identifier les entreprises susceptibles de vous recruter. Pour cela je vous propose de découvrir le site La Bonne Boîte développé par Eric Barthélémy qui est conseiller à Pôle emploi et qui nous en parle. La bonne boîte, c'est un site internet qui vous permet d'obtenir une liste d'entreprises à démarcher spontanément. Parce qu'effectivement, si vous recherchez du travail, à vous consultez les offres d'emploi, mais vous devriez aussi faire des démarches spontanées, c'est-à-dire contacter directement l'employeur. Et la difficulté, eh c'est de savoir à qui envoyer votre CV. Eh bien La bonne boîte vous permet d'obtenir une liste d'entreprises réduite, une liste d'entreprises qui a un fort potentiel d'embauche, donc on vous conseille plutôt d'envoyer votre CV à ces entreprises plutôt qu'aux autres. Alors, Envoyer des candidatures spontanées, hein, c'est long, c'est fastidieux, c'est souvent déceptif. Alors, on a des retours quelquefois négatif, quelquefois on n'a pas de retour et on aimerait bien savoir effectivement est-ce que euh, ma méthode de recherche d'emploi et puis mon profil correspond au marché. Alors la bonne boîte a, a deux possibilités pour vous aiguiller sur, sur ce champ, la première c'est déjà vous allez avoir un, un nombre d'entreprises, un résultat, donc vous allez saisir un métier, une commune, si vous vous rendez compte que la liste d'entreprises et faible, ben ça veut dire que le marché n'est pas très porteur et peut-être qu'il faut ajuster votre projet professionnel. Et puis au contraire, si vous avez de nombreuses entreprises, vous allez certainement obtenir beaucoup plus d'entretiens et lors des entretiens, vous allez également confronter votre projet professionnel directement avec l'employeur qui vous fera un retour et puis vous allez pouvoir ajuster pour les suivants. La Bonne Boîte est disponible sur l'Emploi Store, Donc vous pouvez aller sur le service de l'Emploi Store et puis accéder directement au lien de La Bonne Boîte ou tout simplement sur internet labonneboîte.paul-emploi.fr on, euh, on a parlé des compétences, des aptitudes, mais comment les mettre en avant dans un CV alors on va travailler sur le CV par compétences, c'est-à-dire qu'au-delà des traditionnelles compétences techniques professionnelles, un employeur va aussi s'attacher à regarder des qualités personnelles, euh, des compétences plus relationnelles par exemple, des choses qui vont être plus... Euh, permettre l'intégration dans son entreprise. D'où l'intérêt de valoriser sa personnalité à travers ce CV par compétences. Donc c'est très important de faire figurer les compétences dans, dans le CV et également de faire figurer toutes les compétences complémentaires, car les entreprises, lorsqu'elles recherchent les compétences qui leur sont nécessaires, vont s'attacher à euh, euh, découvrir au travers des CV les compétences savoir-faire, savoir-être, qui pourront être décrits clairement au travers de, de ces CV. Et c'est d'autant plus important que lorsqu'on lorsqu sait que euh, 200 000 offres sont déposées tous les mois par les entreprises sur le site emploi.fr. Cette conférence touche maintenant à sa fin. On a vu plusieurs outils, plusieurs méthodes. Il appartient bien à chacun de s'en emparer en fonction de ses attentes et de ses besoins. Christelle de Foucault, un mot de conclusion Ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que finalement, le demandeur d'emploi qui va se poser ces questions, qui va utiliser tous les outils que vous proposez, qui va avoir une vraie connaissance de ce qu'il est, de ce qu'il peut apporter, va se transformer, va passer du statut de demandeur d'emploi à chercheur d'emploi, chercheur d'emploi il va être beaucoup plus proactif en fonction de ce qu'il sait de lui, il va pouvoir euh, chercher les entreprises qui lui correspondent et euh, être vraiment actif dans ses, dans ses démarches et euh, de son état de chercheur d'emploi une fois qu'il aura rencontré les entreprises, il va pouvoir se positionner en tant qu'offreur de services, apporteur de solutions Expert dans son métier et donc il va passer de chercheur d'emploi à offreur de services. Merci Christelle de Foucault et merci, merci à tous. Euh, vous pourrez bien sûr revoir le replay de cette conférence sur l'emploistore.fr.